Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler anniversaire vidéo, c'est la fête avec Lilith, c'est les 10 ans et ils nous ont promis des fabuleuses récompenses. Vous allez voir comme Lilith nous rince.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 Les amis, donc déjà on est sur mon compte hein. le plus puissant, puisqu'on m'aurait pu, on peut avoir un décalage dans les events anniversaires. Donc, vous allez voir, c'est quand même très, très éclaté. On switchera sur mon compte principal après, mais je voulais vous montrer le puzzle et regarder donc comment Lilith nous rince. Alors, allons dans système et allons voir ce que Lilith nous annonçait. Lilith nous disait quand même hein, sur la série d'événements fêtes d'anniversaire, mail du 5 mai, il n'y a pas si longtemps, il y a un peu moins d'une semaine, notre série d'événements fête d'anniversaire commence bientôt avec de nouveaux événements passionnants. Donc déjà, là, Kevin il s'est un peu enflammé sur le passionnant. Prière d'Esmeralda, bon, on va aller voir ça. Trésor d'Esmeralda, pareil. Guerre des ruines, œil vif et main habile et surprise de présence. Alors on va s'intéresser à surprise de présence où c'est des cadeaux gratuits quand on se connecte. Lilith existe depuis 10 ans. Connectez-vous 7 jours d'affilée pour des récompenses, attention, fabuleuses. Alors là, quand on lit ça, Lilith existe depuis 10 ans. Je sais pas, mais depuis 10 ans, on se dit c'est un gros truc, c'est du lourd. Ils vont nous mettre bien avec cet event de présence. Hein, et surtout quand ils nous annoncent des récompenses fabuleuses, on se dit ça va être au max. Allons tout de suite voir les récompenses fabuleuses Made in Lilith. Regardez donc, on va trouver. Alors, je vous le trouve, il est où la surprise de présence Surprise de présence, avec un petit gâteau d'anniversaire. Surprise de présence, le le premier jour, on a une pièce de jeton Esmeralda, le deuxième jour, trois heures d'accélérateur, le troisième jour, un coffre de choix de niveau 5 de ressources, euh, le quatrième jour, je pense que c'est presque le pire de tous, hein. on a deux tomes du savoir de niveau 6, hein. le cinquième jour, deux jetons Esmeralda, le sixième jour, là c'est le pire de tous, hein. deux étoiles éclatées, non ça reste hein, les tomes, hein. et le septième jour... Franchement, un fabuleux cadeau. Vous auriez préféré 10 sculptures en or Non, non, non, vous vous trompez. Vraiment, ce cadeau-là, le cadre d'Avatar, fête d'anniversaire, mais il n'a pas, pas de prix, il est priceless, celui-là. Il est cadeau magnifique, fabuleuse récompense de Lilith. Allons, hein, peut-être qu'il y a quelque chose d'écrit dans les règles. L'aventure Lilith a commencé il y a 10 ans et nous avons parcouru un long chemin grâce à vous et surtout, surtout... Grâce à votre argent, connectez-vous pendant 7 jours d'affilée pour des récompenses fabuleuses. Et merci encore d'avoir lâché avec votre visa. Celle-là, elle est magnifique. C'est l'une des plus grosses golden carottes que Lilith nous a mis. Et pour le moment, en 2023 c'est la plus grosse, on a la palme alors on a oeil euh, vif et main habile, on se dit bon c'est un oeil vif et main habile un puzzle pour leur anniversaire je vous le rappelle la dernière fois qu'ils nous ont présenté le puzzle ils l'avaient nerfé avant on gagnait entre 900 et 3000 gemmes, 3600 gemmes sur le puzzle ils l'ont refait la dernière fois, du coup c'était un petit peu descendu, on pouvait avoir 600 gemmes au maximum. Eh bien regardez, là on peut avoir 200 gemmes si on est bien, on peut avoir dans le timing 200 gemmes. Sur ce côté là, 200 gemmes également, sur celui là, 200 gemmes, ça fait 600 gemmes, c'est pas mal. En récompense globale, on aura 3 pièces de souhait. Allons voir ce qu'il peut nous donner sur le palmarès. Non, il veut pas nous montrer le palmarès. Hein. Hop, je regarde. Si, il faudrait que je réclame toutes les pièces pour aller faire le puzzle. Si je clique dessus, allez, clique dessus. Hop là. Non, je dois mettre des filles. Ah, il veut pas me mettre. On a même plus de classement, du coup. Du coup, il n'y a plus de classement autant, du moins plus de classement accessible. Et donc, ils nous mettent bien une carotte hein, et on ne peut pas obtenir plus que 600 gemmes. Il n'y a plus les récompenses au classement. Pour les plus rapides. Donc la carotte est toujours là. Malgré les récompenses fabuleuses de l'anniversaire. On repasse sur mon compte principal. Et on va continuer sur l'anniversaire de l'IT. Évidemment, le compte à 72 000. C'est mon compte le plus puissant. 72 000. Vous voyez, presque pile en 72 000 d'un côté. 72 millions de l'autre. Regardons donc la suite de l'anniversaire. Avec... La prière d'Esmeralda, alors moi je vous l'ai déjà dit, hein. Esmeralda, celle-là, je trouve ça particulièrement éclaté, je vais faire un petit tour de roue, il s'avère que ça va tomber, je vais avoir 2000 gemmes et donc je serai obligé de vous dire que c'est de la balle, mais non, faut pas rêver, j'ai des ressources qui sont toutes moisies, c'est super, est-ce qu'on claque de la thune pour acheter des pièces de souhait Évidemment. Je vous déconseille, vous pouvez le faire hein, les 10 souhaits à 4500 si vraiment vous avez trop d'argent. C'est ou te j'aime du moins, c'est le seul qui est viable. Hein, je peux vous en mettre un petit coup, voilà, comme ça, vous allez voir la chance ou la malchance sur ce triple tirage. 45, 4500 j'aime qu'est-ce que je vais avoir Déjà, ce premier tirage, je me fais arnaquer 4500 gemmes pour ce tirage-là, il est scandaleux. Ensuite, je fais un deuxième tirage. Pour que ce soit rentable, il faudrait que j'ai des sculptures en or ou des trucs vraiment intéressants. Franchement, là, une sculpture en or, 4500 gemmes, même là, je me fais escroquer. Il faudrait que j'en ai deux ou trois encore ou qu'ils me donnent 2000 gemmes. Vous voyez, franchement, les, euh, les items pour crafter hein, le coffre de choix d'équipement, ça ne le vaut pas. Et je fais le dernier tour. Donc, je me suis bien fait voler 4500 gemmes. Évidemment, vous allez dire, bah, c'est parce que tu pas de chance. Certes, mais euh, vous avez vous faites vos tirages. Vous allez voir, les tirages sont ultra éclatés. Je crois peu au fait que ce soit aléatoire. Hein, et même ce bond de décoration, de choix de fête d'anniversaire. Franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Aller le chercher, enfin, claquer 15 tours pour aller chercher ça, c'est vraiment claquer ces gemmes pour rien. On continue avec l'anniversaire, car Lilith nous rince comme jamais sur les autres events. Hein. Évidemment, on a Guerre des Ruines, comme on l'a vu, et Prière d'Esmeralda. Bon, on vient le faire... Pas grand chose de ouf hein. et on a surtout des nouveaux bundles, un nouveau bundle offre spéciale d'anniversaire. Là encore une fois, je n'ai pas l'habitude euh, de pour mon anniversaire excepté euh, demander aux gens de m'offrir des cadeaux mais si je les invite euh, ou si je les fais venir à mon anniversaire je ne vais pas leur demander de payer le repas ça serait un peu bizarre, bah là chez Lilith c'est comme ça. Si vous voulez participer à la fête d'anniversaire il faut lâcher son petit billet vous avez le petit bundle l'offre spéciale d'anniversaire pour 10 ans avec Lilith. Pour 10 ans avec Lilith on va vous donner de l'argent donc regardez, enfin Lilith vous allez lui donner de l'argent, regardez déjà le premier bundle à 6 euros. On a une magnifique plaque de nom porte-plume. Franchement, ils l'ont mis qu'à 6 euros. Ça vaut 100 balles. Ils auraient dû mettre 100 balles là. Hein. Faut, faut vraiment y aller. De toute façon, le bundle, il monte en niveau. Après, il n'y a plus la plaque de nom. Mais euh, ça monte en niveau. Vous aurez des jetons pour vous faire voler par Esmeralda. Franchement, ce bundle, je ne peux que vous conseiller de le fuir et de ne pas le prendre. Vous allez me dire, si je prends le bundle, j'aurai le combo ruée des gemmes. Et vous le savez, ce combo là, c'est un combo vraiment totalement éclaté puisque vous allez avoir quoi vous allez avoir le petit icône qui sert à rien qui sont des sculptures d'un commandant que vous devez choisir et non plus des sculptures de commandants génériques donc c'est que des commandants que vous avez déjà invoqués impossible pour vous d'obtenir un commandant que vous n'avez pas ou de stocker, de faire un petit stack de sculptures génériques pour par la suite monter un, un commandant que vous alliez débloquer. C'est vraiment du vol de ouf, franchement. Moi, j'en veux aucun, laisse-moi tranquille. Et après, qu'est-ce que vous avez pour 1000 gemmes Alors, oui, 1000 gemmes, c'est pas cher pour deux commandants, mais franchement, deux commandants, enfin, deux sculptures d'un commandant. Que vous avez déjà bon je trouve que c'est quand même un petit peu du vol ensuite on monte à 4 sculptures pour 2000 gemmes ce qui fait pour un total de 3000 gemmes vous avez 6 sculptures pour un total de 7500 gemmes vous avez 13 sculptures puis après vous rajoutez à 15000 gemmes hein. vous reprenez 12 sculptures vous arrivez à 25 sculptures et pour finir à la fin vous prenez 40 sculptures avec les 15 dernières pour un total, ah, je vous disais trop, hein, je faisais un mauvais calcul de 10 000 gemmes, ça ne se recumule pas, hein, je vous dis une bêtise. Donc 1 000 gemmes, 2 000 gemmes, 4 500, 7 500, 10 000 gemmes au final. Pour aller chercher 10 000 gemmes, c'est simple, hein, c'est euh, 5 fois 2 000 gemmes, je suis trop format ou 4 fois 2 500. Vous allez vous en tirer grosso modo pour aller à 10 000, toujours sur le même principe, hein, autour des 70-75 euros. Pour aller chercher 40 sculptures d'un commandant non choisi, hein, enfin choisi dans une liste de commandants que vous avez déjà invoqués. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu cher, surtout quand vous avez l'ambition de conserver et de débloquer euh, vos commandants par la suite hein, en gagnant un MGE ou sur une future roue de la chance. Donc je vous déconseille, si vous devez faire des achats, évidemment c'est le bon moment si vous voulez renouveler des packs, sinon ce n'est pas une raison suffisante pour claquer de la thune, n'oubliez pas, si vous n'avez jamais dépensé dans le jeu, ce genre d'event hein, est fait pour vous, Lilith veut que vous passiez à la caisse une première fois, car je vous l'ai déjà expliqué, ce phénomène, ce, ce biais marketing hein, qui sert à vous inciter à payer une première fois, vous serez plus à même de dépenser une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois si vous avez déjà la passé, la barrière du, la barrière du premier achat. Voilà pour cet anniversaire totalement éclaté de Lilith. Franchement, la plus grosse des carottes de l'année pour le moment, mais je suis sûr. Lilith nous garde des petites golden carottes pour le reste de l'année, ils ne vont pas en rester là. Continuons donc, on va parler KVK les amis, on a le KVK en cours, hein, le méga KVK en cours en siège d'Orléans en c 118 13 comme je vous le disais et comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier on a toujours les mêmes les portes de niveau 4 n'ont bien évidemment pas encore ouverte mais ça devrait normalement arriver si je dis pas de bêtises vendredi on va suivre ça peut-être dans la nuit de jeudi à vendredi c'est si mon calcul est bon au niveau des forteresses comme vous le voyez à présent elles sont toutes bien prises et toutes les étapes sont terminées pour tous. On n'a plus de barres de chargement, je vous le montrais. On avait un record du monde qui avait été établi par nos amis du 13-65 et du 12-54. Regardons, on vérifie qu'ils n'ont plus aucun, aucune barre. Là, ils ont tous bien. D'ailleurs, est-ce que, est que les couleurs sont choisies Je ne crois pas, il faut attendre. La fin du timer pour ça, on va sur la quatrième, hop là, la quatrième, des fois qu'il y en a qui à la traîne, on va vérifier, je ne pense même le 1945, il n'y a pas de raison qu'ils soit à la traîne, non, ils ont tous conquis et fini toutes les étapes des forteresses croisées, on essaye de trouver la dernière, alors sur cette zone en bas, voilà, elle est là, elle était sous mes yeux, je suis complètement aveugle, et la dernière, celle du 1945, Regardons, hop, ne sortons pas de la map, est-ce que le 1945, hein, qui est très, très euh, décrié sur les réseaux sociaux, très moqué, hein, lui aussi a fini, donc à présent, tous les, les royaumes, tous les royaumes, je vérifie la coalition du 1254. 54 hein, s'ils si ont remis les SW ou pas. Tous les royaumes, à plein, vérifie, les SWN sont toujours pas dedans. Tous les, tous les royaumes ont terminé totalement leur forteresse croisée. Il y a un autre KvK, donc on suivra ce KvK, évidemment, à l'ouverture des portes de niveau 4. Il y a un autre KvK que je voulais vous remontrer, qu'on a déjà été voir, qui est toujours en siège d'Orléans. Alors, il faut que je retrouve son numéro. Ce n'est pas le C1, le C1 1780, voilà, avec ses trois impériums, il a 35 jours, 10 heures. 25 minutes et 54 secondes. On a le 27-55, le 16-71, le 14-29, ces trois impériums. Là, on est sur la fin du KvK. Et rappelez-vous, je vous avais parlé du fait que je me posais un milliard de questions sur la prise du siège. Est-ce qu'on pouvait attaquer pendant la prise du siège Est-ce que les villes étaient sous bulle, etc. Eh bien, on devrait peut-être, on aurait pu plutôt avoir la réponse avec le C1 1780 en KVK. Puisque, regardez, on a la zone au centre qui est totalement prise. Ils sont autour du siège d'Orléans. Mais malheureusement, hop là, je vous montre, on n'est pas, alors dès le moment où ça va bien vouloir s'afficher, on n'est pas encore totalement sur la bonne zone hein, c'est pas encore totalement fini, même s'ils si continuent de se battre, ils se battent euh, contre, euh, contre rien du tout là. regardez, hop là, si je dézoome et que je rezoome, si ça veut bien s'afficher parce que là, les problèmes sur les serveurs de Lilith, hein, ils sont un petit peu fatigués, mais ils sont tous entre sur la zone hein, il n'y a plus de fight, hein, comme vous le voyez, les drapeaux sont complets et on a un seul une seule, pas une seule alliance, mais une seule euh, c'est union maintenant, cherchez le mot, c'est pas coalition. C'est Union qui tient la zone, hein, donc il n'y a plus de fight. On ne pourra pas savoir si on peut attaquer les autres villes qui sont sur cette zone-là, et si Lilith a pensé à leur mettre un shield. Mais regardez, ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'à ce stade-là, on est à 35 jours et au niveau du bâtiment central, l'hôtel de ville d'Orléans, eh bien, il est toujours fermé. Donc, on n'a pas encore pour le moment les premières vidéos qui nous permettent de voir comment ça se passe concrètement. Les premiers qui vont l'avoir, hein, ils vont se mettre bien avec 2500 gemmes, 200 000 points d'honneur de coalition, 200 000 points d'honneur de camp, 20 fois 3 heures d'accélérateur, 3 téléportes et une clé en or. Ça fait toujours plaisir et seulement plus 15 points par minute d'honneur de coalition et plus 15 points par minute d'honneur de camp. Je trouve ça vraiment Vraiment faible au regard de la difficulté pour arriver et tenir après et prendre ce bâtiment. On va bien voir, pour le moment, c'est toujours fermé. 35 jours est toujours fermé. Je pense que ça va avoir lieu sur cette fin de semaine ou ce week-end. Évidemment, les amis, je vous tiendrai informé. Retour sur mon royaume, les amis. Donc, vous l'avez bien vu, Lilith nous en met une belle, une belle et grosse carotte. Vous m'avez prévenu dès le pop, hein, c'était très drôle d'ailleurs, dès le pop de cette golden carotte. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait.